Hello, hello les amis Bienvenue sur ma chaîne Cooking Culinaire. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Pour ma part, tout va bien. Et aujourd'hui, je vous présente une recette toute simple de petits piments doux farcis au fromage, cheddar et mozzarella. Et je vous dis à tout de suite pour la préparation. Pour les ingrédients, on a besoin de petits piments doux ou à défaut, des poivrons. On a besoin de 60 g de cheddar, 60 g de mozzarella avec de l'émental éventuellement, de euh, portions de vache ou fromage fondu, poivre noir, 90 ml de lait, environ 60 g de farine, un œuf et de la chapelure. On commence par épépiner euh, donc les petits euh, piments doux. On va faire une petite incision euh, vers le haut et ensuite une petite incision tout le long du piment. Et ensuite on va bien le vider. Une fois tous les piments vidés comme euh, là sur la vidéo, euh, en fait on va les plonger dans de l'eau bouillante salée pendant 5 minutes. Après 5 minutes, on va les plonger dans de l'eau bien froide, éventuellement avec quelques glaçons pour stopper donc, la cuisson et ensuite on va les égoutter pour retirer toute l'eau. On peut aussi les mettre sur du papier absorbant pour euh, retirer toute l'humidité et ensuite on va les réserver. On prépare ensuite la farce, rien de plus simple. Donc dans un récipient, on va verser tous les fromages, cheddar, mozzarella, donc vachiquiri, avec un petit peu de poivre noir, pas de sel parce que le fromage est déjà très salé. Et on va mélanger tout ça pour former une pâte. Ensuite, on va récupérer nos piments et on va les remplir tout simplement avec de la farce de fromage. Et on fait attention à bien les refermer. Donc on presse bien de tous les côtés, comme ça on forme un piment farci. Ensuite on va préparer la pâte à crêpe. Donc le mieux c'est d'avoir une pâte à crêpe épaisse. Donc la mienne n'était pas très très épaisse, du coup j'ai dû faire deux tours de, de chapelure, comme on va le voir. Donc dans un récipient on va verser euh, donc le lait, on ajoute un œuf. on va bien saler. Et ensuite, on va fouetter le tout. Et enfin, ajouter la farine et fouetter encore une fois pour obtenir une pâte à crêpes. On fouette bien pour retirer tous les grumeaux afin d'obtenir une pâte bien lisse. On passe enfin à la dernière étape donc de la préparation avant cuisson. La panure. Donc, on va plonger nos petits piments farcis dans la pâte à crêpe, ensuite dans la chapelure, et on va bien les couvrir de chapelure. Et on recommence deux fois l'opération pour avoir une panure assez épaisse, parce que le fromage a tendance à couler au moment de la cuisson. Il a tendance à sortir en fait des piments. Du coup, je replonge les piments farcis dans la pâte à crêpe et ensuite dans la chapelure. Et une fois euh, qu'on a obtenu le, le résultat souhaité, on va les couvrir avec euh, du film transparent et on va les mettre pendant une demi-heure au congélateur. Alors pourquoi au congélateur Simplement euh, pour durcir le fromage, comme ça il ne coulera pas au moment de la cuisson. Et voilà, donc dernière étape de la préparation euh, de la cuisson. On va simplement les plonger dans un bain d'huile chaude. Une fois euh, qu'ils prennent une couleur dorée, on va les retourner. Et ensuite, on va les mettre sur du papier absorbant pour retirer l'huile qui reste à la surface. Voilà, vous, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, que la recette est simple à réaliser, donc on obtient des petits piments vraiment sympas pour l'apéro, pour accompagner une salade. Et moi, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt, donc sur des nouvelles vidéos et recettes. Et n'oubliez pas de vous abonner, commenter et liker. Ciao.